C'est un bon cheval, Brilliant Disguise, bientôt le départ. C'est parti pour cette euh, cinquième épreuve, 990 mètres des Casar. casards. Bon départ pour Edge in Blue, également Prince of Venice, sollicité par Souffle, Steen. Brilliant Disguise, Prince of uh, Persia, on trouve Popeye, and Silicon Prince.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 Foncé sur lui à l'intérieur, mais attention, au milieu de la piste, à Hastin également. Hastin avec Prince of Push qui tente d'en venir. Hastin, quel avantage! Prince of Persia termine fort. Hastin, Prince of Persia! où Hastin! Arrivé, serré ici. C'est parti pour cette 8 e et dernière épreuve de la journée. 1600 mètres à parcourir. Bon départ, Crushing Force. On retrouve euh, Grey again, Eagles Vision, Flowerscape qui va se mettre à l'extérieur de Grey Again. Ensuite, Samantha Sabian Husky, lead singer qui évolue en sixième position, Dream Forest, et à l'arrière, Mr. Green Street. Crashing Force, donc, que Dinesh Souffol tente de ramener. Crashing Force, avec une demi-longueur d'avance sur Flower Escape, Grey Again à suivre sur les bars en troisième position. Flowerscape va se mettre devant. Gray again maintenant sur les bars. Eagles Vision à l'extérieur. C'est Husky. Gray again finalement les cinquième. Lead singer. Ensuite, Dream Forest et Mr. Green Street. Les font à la descente. 800 mètres à parcourir pour Crushing Force devant Eagles Vision. Flowerscape bien placé sur la montre d'Aliocène en troisième position. C'est Husky évolue en dehors de Gray again. Lead singer. Dream Forest qui va attendre euh, tranquillement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 Qui va laisser reposer devant? J. Bon départ pour cette septième épreuve. Lutte pour le commandement, bien évidemment, avec Master J qui met le nez devant. Il y a Copenhagen, Carlton Heights, Jules Tiger également là. Et puis Nicholson, Starsky et Hardwired. Copenhagen garde la corde. Stephen de décide maintenant de partir avec Master G, Carlton Heights, Copenhagen, Joel Steiger, Nicholson, Pouillard Starsky et Hard Wired, toujours en queue de peloton. Master G a une lutte sans hein, merci avec Uh, Carlton Heights, uh, puis il y a Copenhagen, lui retenu par uh, Bernard Federer, Giles Giles à son extérieur. Puis Nicholson, uh, il y a Starsky Hard Hardwired, en tout cas, un peloton très groupé, tout est possible dans cette septième épreuve. Master J, tient le bon bout pour l'instant, Carlton Heights, Copenhagen. Giles Tiger, Nicholson, Starsky et Hardwired, bientôt 400 mètres à parcourir pour uh, Master J, Carlton Heights, Copenhagen.